Okay, ça va poulet ouais. ouais ça va bien, je me sens plutôt chaud et j'ai découvert un nouvel opérateur qui est agréable à jouer. Je te laisse deviner ouais. lequel. Bon c'est pas H, pas Termite parce que tu l'utilises de temps en temps mais si tu l'utilises très mal tu l'utilises Thatcher. Ça doit être un opérateur qui est assez récent, ça peut pas être l'autre là... Euh, je dirais nomade. Eh ben non, figure-toi que tu vas être très Sofir. surpris. Euh, il s'agit de Capitao. Ok bon bah c'est cool on va tous crever en ranked <rire> je vais brûler aujourd'hui <rire> ah, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais je me suis brûlé tout à l'heure aussi Ouais bah ouais j'imagine bien ouais Alright I'm gonna show you guys I'm I'm in pro League me I'm Mary Oh Mary really J'ai un shield en face de moi Il push de l'autre côté je pense Montagne Y'a un mec okay. sur moi deux sur mecs moi, là Montagne sur moi ils sont deux hier. Euh, Twitch push main, main, je pense, de l'autre côté Mort le montagne, j'ai la nomade encore. Mais le bouclier me gêne Le bouclier me Non gêne. mais s'il te plaît quoi Putain le pick advantage et la tête en arrière là Regarde ah, bah. le bouclier qui reste bloqué. Elle est protégée par le bouclier, c'est abusé. Ça rentre sur site les poulets. Ouais c'était un monstre Tranquille, 3v2 sur site. Le dernier sur site les poulets. Tranquille, tranquille. Vous êtes des monstres De là-bas, un sur le toit là-bas, tout au fond mairie, très loin je peux. Je peux pas l'avoir, je, je, j'ai l'autre côté. Je vais me faire le mec euh, qui arrive là. Y'a y'en a, y'en a, c'est un montagne là. Lui tu le défonces Il drone. Ah non je l'ai chié. J'ai chié ma décale. Non non non non non non non non non non non. Ouf. Ah mais c'est pas lui qui droneait. VIP nomade termites. Thermite, thermite pause. Permis guitare avec montagne Nomade à prendre la ligne sur le tout là Parfait ça Euh... ça pousse à la porte Faites gaffe à l'ouverture, L'ouverture à l'ouverture y'a le... a le, le thatcher Dernière montagne Le montagne euh, guitare montagne. Oh, toi, 6. Bon allez s'il te plaît oh, quoi la chatte, la chatte. Va pas le chercher, va pas le chercher, qu'est-ce que tu fais Le coup de cut il passe pas. De temps en temps c'est un katana le cut. De temps en temps c'est. C'est un, un coupon bleu. Il passe sur ta, ta, à ta droite. On, On va, te va te pinguer, t'inquiète. Le joue pas trop à proximité. Non, c'est malin ce qu'il a fait. C'est malin ce qu'il a fait. On peut hein Y'a plus personne VIP. Non, non. Ok, je vais ouvrir. Quelqu'un me couvre dans le bac de VIP. Genre là, tu vois. Je plante, je plante, je plante. Mais non, il la met quoi. Les autres sont derrière, c'est offside. Hein. Billard, billard. Doc. Allez, mais je pue plus du cul. Ah. Tu l'entends, tu l'entends. Vas-y, saute lui dessus, saute lui dessus, saute lui dessus. D'accord, c'est bon, c'est bon, il l'aura pas. Prends ton kill, prends ton kill à droite. Vas-y, vas-y. Nice. <coughs> On a gagné? Ça c'était bien, un petit 4Z pour commencer. Ça, ça nous met de bonne humeur. GG guys. Dans le petit local, j'ai personne. Les au top Les au top, dans le couloir. Il arrive derrière. On va le chercher les gars. On va le chercher. Je laisse, il revient carré. On va Mais allez Il va me finir Il va me finir Mais allez Et pourquoi je suis le seul Il est où Il est Ah. Place, là, ma p***** Vous me dites que t'es trop Je croyais les petites pièces. Il est mort, Je veux vous l'attrape. 40 secondes. j'ai Mort, mort, mort. Euh, dans le dé que, ça me décale, le SK, bah, SK. Maudit, art, tenue, bah, SK Bah SK. Maudit, retenu sur site. Bas SK. Bas SK balai, 30 yeah. secondes, 25 vous secondes Vous avez localisé la bombe. Il est sur site, zoom faut qu'il y aille 20 secondes Contact à droite Mais c'est ton pote ou... Coucher ensemble faut planter, elle est derrière la mira, faites gaffe Nice à mon zoom Ouais c'est Un peu de chat là. Un peu de, un peu de, de, de, comment dire, de construction les poulets. Bah c'est surtout que quand je demande un truc, personne ne le fait quoi. J'ai aucune autorité. <rire> je vais droner le Ouais je drone, je drone là. Ok 5. Ok dans la. C'est carré, c'est clair. Black c'est clair. Il y a un trou de rotation PDG. Office, clear. Accueil PDG, j'ai personne. Ah oui mais tu pars tout seul mec T'es mort comment Où il Il est dans Il est mort, il est mort, il est mort Mort dans office 36 secondes les gars faut y aller Derrière le serveur il y a quoi Derrière le serveur, serveur 1 serveur. Normal On va descendre Mira sur ping, elle va remonter SKZ Elle va remonter SKZ Mira On est mort Derrière le serveur elle est morte Il est où Elle est où Elle est plante, plante, plante. Couvre-moi, couvre-moi la mira Ouais, oh, excuse-moi, non, j'ai tué la mira, elle est morte, elle est morte, elle est morte. Par Ouais, c'est merveilleux, t'as T'as beau le dire, t'as beau Bah oui, on te voit, mec. Euh, ça va arriver en fenêtre B. Ouais, ouais, fenêtre B parce qu'ils voient qu'on les nique là un peu. Dans cette zone, Tranquille, t'es pas obligé de décaler le dernier Il est fenêtre B, il arrive pour vous fenêtre geisha Il est, il est, il est Non, c'est pas bien wesh, Paco bien ouais, Paco C'est bien ouais, bien ouais, Paco, avec Paco ouais, réglo bien wesh poulet ouais, bien ouais, bien ouais, Derrière les gars le poulet, tu peux ouais. pas le louper ça. Non, elle m'a le moment. vous savez une. Les droits, ils ont ils étaient tous dedans, je vois aussi putain. Je donne, donne. Vas-y, viens planter chez moi, viens planter. Fais gaffe il a fait un trou de rota Il est pas en train, ah, il est en train de travers. Il est dans l'enfonce Il va faire rota je pense, non Il est pas parti en bas pour l'instant. On le ping, on le ping. Là, ouais, je le jeu 6-4. en a un qui sort en bas. Mais allez, je euh... le vois pas. Je ne le vois pas. Il, il me tire même pas dessus. Les gars, on se fait retourner là. Allez, c'est le clutch. 1v5, c'est parti. Mettez une musique épique parce que ça va être épique. What Ah, c'est le bandit. Ah, ouais, d'accord. Terminé derrière toi, terminé derrière toi Mary Mais non, d'où il me bute lui Un ah, terre, un terre, un terre, on peut pousser l'autre Oh, oh Oh, elle est belle celle-là <rire> Bien ouais je voulais Mais meurs! Ça arrive de mon côté, de mon côté ça me joue à fond! Hein. Ça me joue là! A fond on en a aussi, un hein, nous! Mais meurs! Mais! Mais stop! Bien, ouais j'ai un le... Allez sur le site, allez sur le bon site! Tu vas quand tu veux poulet, vas-y Décale-le, ah décale-le Nice décale c'était un monstre oh, tranquille, oh, tranquille. Oh. Oh. Baba c'est ça On avait besoin de toi à ce moment-là mec. T'as assuré. Mais Serge, je vais péter une pile hein. Tranquille. Nan tranquille, tranquille. me décale. Je veux bien qu'on me raise hein. Je veux bien qu'on me raise les gars. Ouais, Ouais, ouais. Mary drone, drone cet endroit-là, drone cet endroit-là. Prends surtout pas de ligne en face check. Si t'as. C'est quoi cet endroit-là C'est quoi cet endroit-là Là, là ce que t'es en train de regarder. Ah, D'accord. Il ouais, y a le tra trappe de Frost. Il y a la Frost. Il y a aussi. Vas ah. poucher avec Terme. Non, non vas poucher avec Terme. Trappe de Frost détruit. Nice, Méry. Trois V je pousse. Pas trop, pas trop, c'est ridicule là celui-là où tu te mets. Ridicule tu t'es mis. Ton pote est en A. Ton pote est en A poulet. Allez, nickel, les gars. Nice Paco. Bien wesh Paco Paco c'est un stres monstre